Si, si on a des fèves de soya qui ne sont pas encore décortiquées. C'est un peu la raison pour laquelle j'utilise euh, des petits pois comme ça. Si vous trouvez des, des fèves de soya décortiquées, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Le tempeh, c'est une moisissure. Une moisissure, sa particularité, c'est que ça a besoin de respirer. Puis en fait, ça a besoin d'une haute humidité. C'est un peu mutuellement exclusif, ce genre de choses où beaucoup respirer, on laisse ça à l'air, mais ça va dessécher. C'est pour ça qu'on utilise des sacs comme ça. Mais ce qui manque à ce sac-ci, c'est des trous pour respirer. Le tempeh a quand même vraiment beaucoup de besoin de respirer. Si on faisait des trous juste dans ce côté-ci, puis pas dans ce côté-ci, ce côté-ci ne pousserait pas, puis ce côté-ci pousserait. En fait, un des problèmes majeurs euh, quand on fait du tempeh, ça va être le manque, euh, le manque de trous. Donc on va faire attention à faire vraiment beaucoup de trous. On a fini d'en sacher les, les fèves. On a ici les fèves de soya, les fèves vertes. Les fèves vertes, en fait, sont un petit peu mouillées. Un petit peu. Les fèves de soya, c'est vraiment parfait au niveau de l'humidité. On va voir ce que ça donne. Je les mets sur une plaque à découper avec un petit linge pour que ça respire en dessous. Euh, on aurait pu les mettre directement sur la grille ici, mais ça aurait fait des belles grosses marque dans le tempé, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. J'ai allumé la lumière dans le four. Ça va monter la température juste de quelques degrés. On veut que la température soit environ 28 à 30 degrés Celsius dans le four. Si On peut voir, si on compare, il y a beaucoup plus de mycélium dans celui-ci que celui-là. En fait, ce tempé-ci va être meilleur au goût. Celui-ci va avoir un, un goût un petit peu plus fermenté. On peut le sentir un tout petit peu plus sûr. Euh, les gens plus expérimentés avec le tempeh vont peut-être préférer celui-là, mais si on commence, c'est mieux de rester avec quelque chose d'un peu sous-fermenté comme ça.